On a besoin de vous les amis et abonnez-vous. On est bientôt à 150 000. Il y en a marre. On veut passer la barre des 150 000. Ah il est là. Ouais oh, on, on a ta tronche Léoï. Ça va? Ouais ça va et toi? Ouais ça va très bien. Présente-toi. Je m'appelle Léwi ou de mon prénom Alexandre. J'ai 20 ans. Attends attends je... attends attends. Ok attends bouge pas. Je vais sortir le, le, mon document. Ça me coupe. Comment ça ça te coupe? J'étais lancé là dans mon, dans mon speech. Et alors C'est qui le patron <rire> ici Pardon. Ah les cendres. Ok, âge 20 ans. Ok, 20 ans. Profession euh, Je suis étudiant et serveur. Faut choisir dans la vie, de tu ça. Sais. Faut bien gagner de l'argent pendant les études. C'est vrai ça, faut que tu payes tes rois de scolarité. C'est ça, exactement. Ville Paris du coup Colombe. Ah ouais, ouais d'accord, ah, d'accord ok Colombe ok c'est parti maintenant on va on va parler sur le matériel souris Corsair sans fil je sais pas la date et le truc exact mais ok bah tu la prends et tu la retournes et tu la regardes <rire> et puis tu nous dis mais il y a pas de nom ah attends non ah oui attends j'arrive sur internet mais il y a une étiquette il y a le nom dessous mais non c'est une là. ouais voilà je crois que c'est ça Oui, c'est une harpoon, exactement. Ah ouais. Clavier Le Corsair, le K55. Ok, bien. Écran en Hertz J'ai le BenQ Zoey 144 Hertz, c'est le pixel en k Tapis de souris Tapis de souris Corsair, euh, simple. Corsair, si vous voulez travailler avec nous, pas de problème. Casque J'ai le HyperX. Cloud, Cloud Alpha. 2. Cloud 2, ok. En FPS, t'as combien sur le jeu 200 et 300 à peu près. Euh, connexion en ping 10 max. 10 de ping max Ok. Ouais. Donc t'es bien quoi, t'as un bon, un bon setup. Oui, oui. Sensibilité horizontale, verticale Sensibilité, je suis à 20-20. Et après en... Sensibilité de la souris Ouais. J'ai 25... Après ouais, ça change à chaque fois. Je crois que c'est truc classique. 25, 41, 42, 43, 43, ah, 44... Ah c'est le mien quoi. Oui, bah oui, en fait j'ai fait mes settings via la, la vidéo. Parce que je regarde les vidéos et je mets des likes. D'accord, 400 dpi j'espère du coup. Parce DPI. que 20-20 c'est beaucoup quand même. Ouais, je suis à 900 DPI. Ah c'est trop mec. Ce serait beaucoup avec 400 de DPI. Ce serait énorme avec 800 de DPI. C'est encore plus énorme avec 900 de DPI du coup. Tu prends ta souris comment D'accord, donc tu, tu, tu prends toute la paume de ta main, viens coller oui. avec... Euh, D'accord. Oui, exactement. Palm grip. Okay. Le rafraîchissement de la souris. 1000 Hz. Euh... Parfait. Le polling rate, ça s'appelle. Pauvre ratio. 90, 4 tiers. Ça va, mais je trouve que 20, 20, 900 DPI, euh, ça me paraît un peu énorme. Allez. Fais nous voir ça. Stop Je sais pas pourquoi, ça descend à 223 euh, fps. C'est hyper saccadé non Quand tu vois des choses demandées par tous les joueurs en année 1 arrivent en année 6, c'est terrible. Quand tu vois les choses qu'on qu a demandées en année 1 qui n'arrivent toujours pas en année 6. Genre euh, un meilleur euh, spectateur mode. Stop, retourne dehors, fais-moi du spray control un peu là. Voilà Ouais ouais. Hop là stop, déjà ton crosshair placement il est trop haut, on est d'accord. Deux. Ton crosshair placement là tu vises quoi Là je suis trop haut, là. Bah ouais. Plus, plus haut. En fait au niveau du A là. Ouais, okay. là c'est pas mal. Tour sur toi-même, genre rapide, reviens et là on voit le, le truc. Ok, à chaque fois que tu vas tirer, à chaque fois que tu t'accroupis, t'as remarqué Ouais. Bah pourquoi Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Ah, c'est un réflexe à perdre ça. Hein. Tu stagnes à quoi la plate Ouais. Hmm. Logique. Bon, déjà, euh, si à un moment tu dois t'acheter un truc à Noël, prends une vraie souris, quoi. Désolé, j'adore Corsair, mais passe-toi une Logitech si t'as envie de te faire un peu plaisir, mais bon. Ensuite, ta sensibilité, je pense qu'elle est vraiment trop élevée. T'as quoi comme tapis de souris Bah, est, il est, je l'ai reçu avec euh, ma, ma souris, c'est un truc euh, basique. Mais c'est pas, pas un tapis de souris, c'est un gant toilette, ça Je <rire> sais pas, c'est ce qui était reçu avec, du coup j'en ai pas racheté, j'ai gardé celui-là. Le problème, c'est un peu la poule et l'œuf. Okay. Est-ce que c'est le fait que t'aies un petit tapis de souris qui a fait que tu as mis une grosse sensibilité Ou est-ce que c'est parce que t'as mis une grosse sensibilité parce que t'avais un petit tapis de souris J'aurais tendance à penser que quand t'as reçu le truc, le truc était petit, t'as pris le mauvais pli de te dire « bah c'est soit ça, soit je sors de mon tapis au final ». On verra sur le temps ce que ça donnera et tout. Mais là ça va donner cette impression qu'en deux secondes qu'on vient de voir quoi. d'un joueur qui confond vitesse et précipitation. Donc c'est à peu près sympa à regarder en fait. C'est à peu près vers la tête. C'est à peu près des tirs groupés. C'est à peu près. Mais tous les joueurs qui font de l'à peu près sur Rainbow Six, ils dépassent rarement le diamant. Sauf s'ils se font accompagner. Alors après, là, là je fais un constat vachement euh, poussé par rapport à très peu de temps de jeu, quoi. Mais en règle générale, je me cours pas trop là-dessus. C'est quoi ton objectif Déjà sortir de la zone euh, P3, P2 où je suis bloqué depuis... Euh... Longtemps. Depuis plusieurs saisons, quoi, ouais, voilà. Ouais. Là, t'as atteint ton niveau, en fait. Là, t'as atteint le, le summum de ton niveau de l'à peu près, quoi. Si tu veux commencer à taper dans le joueur qui est au-dessus, alors il va falloir s'appliquer. Pour s'appliquer, déjà, 100% de tes tirs, t'arrêtes de t'accroupir. Tu t'accroupis avec quelle touche Contrôle. Bah Pendant une semaine, déjà, tu vas te faire du tir, là, ou tu vas partir en chasse au terreau, tu fais sauter la touche. C'est pas pour autant que tu vas pas appuyer dessus, mais au moins, tu vas sentir le côté désagréable, quoi. Et il va falloir que tu passes l'autre côté, là. Le côté de te dire, si je continue comme je suis en train de jouer à l'heure actuelle, je serai un joueur, euh, le meilleur joueur des casus, en fait, tu vois. En 9 cm, il fait un 360 avec sa Sensi. On va regarder ça. Après, attention, il y a des joueurs qui sont excellents avec des grandes Sensi. Donc, je veux pas faire une généralité. Hein. En fait, moi, je suis en train de te dire, prends la marque de chaussure que je prends. Mais elle n'est pas adaptée à ton pied. Tu vois En revanche, je sais que c'est une bonne marque de chaussure. Bon, tu t'habitues, tu te fais ta propre opinion. Après, et voilà. Retire là où, es, où tu pensais avoir tiré tout à l'heure, là, quand tu étais avec ta M4. là. Là, c'est là que tu penses avoir tiré tout à l'heure. A peu près ouais. Et as tiré sur la deuxième ligne, tu l'avais pas vu les boulons ça, ça oui, la, oui, la première fois j'ai tiré là. Ouais, ça, ça on est d'accord. Que... Et ma tête du coup elle est Juste en dessous. Et on est d'accord. T'es pas mauvais dans les FPS ça se voit et tout. Ce serait beaucoup plus facile pour moi d'apprendre à quelqu'un à Rainbow Six, euh, d'apprendre à jouer à Rainbow Six et de lui dire le chemin il est par là. Là en fait, tes semelles orthopédiques, il y en a une qui est un peu pétée. Et tu me dis putain, mais je comprends pas, j'arrive pas à dépasser les X km/h pendant mon marathon. Et je te dis bah ouais, mais là, euh, malheureusement, tu t'es habitué avec une mauvaise semelle. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est un truc à travailler. Du coup, le premier truc, tu fais sauter la touche contrôle. Et le deuxième truc, déjà, comment tu marches Lequel bouton Alt gauche. Que tu vas chercher avec un pouce Oui. Et parce que, ouais ouais, parce que avant ça superposait avec euh, AMD et du coup j'ai dû le mettre là. Ok, pourquoi pas, euh, pourquoi pas. On veut du pixel maintenant. On veut que ce soit pixel, on veut du Rainbow Six. quoi. Oh, faut que je m'accroupisse. Ma là c'est chiant, pas ma T'inquiète, c'est bien là. Prends ton temps, c'est parfait. Le crosser est bon, tu viens pas de la console euh, Bah si, il y a un an. Ouais. Ah ouais Ok, Ouais, oh, c'est bien. Après la qui c'est que ça fait une semaine que j'ai pas joué, donc euh, j'ai pas totalement une mécanique encore. Ouais. Ouais, oui, oui, non, mais je comprends. Fais gaffe, y'en a un autre là-bas, ouais. c'est relou, on les entend pas tirer. Ouh. Allez, pose-moi cette bombe. Ok, c'est pas trop mal. Visiblement, c'est pas si désagréable que ça de pas de s'accroupir, non Bah, il y a des fois où ça me dérange un peu, mais du coup, je me force à pas. Euh, à pas le faire. À trop pire. 15 seconds remaining. 10 seconds. Nice. Qu'est-ce que j'ai fait là Pourquoi j'ai attendu Il pouvait penser que t'étais en train de planter et qu'il bouge. Ouais, mais coup, y il y avait un moment chercher. où si je bougeais pas, j'allais me faire niquer. Oui. Pas enfin, du coup t'as joué le temps. Enfin t'as joué le kill plutôt que le, la plante. Oui, mais au moment où je saute, je m'attends à ce qu'il mm -hmm. saute par dessus moi. Oui. Et pourquoi j'ai décidé d'avancer euh... Je veux pas donner la réponse dans la question. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. J'ai avancé à un certain moment. J'ai tenté ma décale parce que je savais qu'il fallait que je fasse le kill. Avais perdu le duel. Ah non, je savais que j'allais devoir enfin... jouer le kill, tu vois, parce que si je commençais ouais. à courir alors que lui il avait la ligne, il allait me défoncer quoi. En revanche, mm -hmm. je partais du principe vu qu'il bougeait, qu'il savait pas vraiment où j'étais. T'as joué avec le son. Yep. J'ai attendu les 15 secondes parce qu'à la fin le mec parle et surtout il y a la musique. Et si y a la musique, du coup, je peux décaler. Et il bon. a jamais entendu, il m'a jamais entendu bouger. Mais voilà, ça par exemple c'est typiquement le truc que, que moi jamais je n'aurais pensé à faire ça. Ce genre de déplacement là en jouant sur le son quoi, c'est c'est la méta de Rainbow Six à l'heure actuelle. Tout le monde est un peu knock. Mm -hmm. Tu te déplaces, tu fais pas de bruit. Le jeu se transforme en CSGO, en fait, quoi. Où t'as pas de bruit et donc je joue là-dessus, comme Valorant. Sauf s'il a enlevé le son, non Tu peux pas enlever la musique des 15 dernières secondes, là Et je commence à bouger, dans tous les cas, au moment où la meuf, elle fait... 15 secondes remaining. Tout à l'heure, quand j'ai envoyé la grenade au niveau du Easter, est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire un kill sur la grenade Bien sûr Mais c'est surtout pendant tout le temps de la grenade, ça couvre le bruit. Mais tu sais qu'aussi, il y a 2-3 secondes où le son est disparaît totalement en fait. Après la grenade, une espèce d'acouphène qui fait que tu t'entends rien. Le son disparaît au final. Tu pourrais te dire que c'est bam terminé, mais non. Ça fait plutôt un truc genre bam. Et là, le son reprend. Je sais pas si c'est un mec volontaire. C'est qui C'est un mec avec qui je, que je connais qui j'ai joué tout à l'heure et il m'a reconnu. Sachez utiliser ça, le fait d'aller de, de, faire des kills en no steps là, bon après ça c'est un trick plus que le fait de ça va te faire devenir un monstre. C'est ce qui va déterminer là dans un 1v1 si je gagne ou si je perds mon duel. Le aim ouais, mais surtout le bruit en fait. Là il n'y a pas de crosshair placement là au moment où il saute. La seule façon pour lui de gagner son duel pour le coup c'est de savoir où est-ce que je suis et c'est le son. C'est pour ça que je suis pas par exemple, j'ai pas dézoomé. Parce que je sais que ça va faire du bruit. Je sais que ça c'est un problème, que je marche pas assez, j'utilise pas ce, cet aspect là du jeu. Si t'as mis le contrôle, le crouch, bon c'est un peu pareil hein, au niveau du son quoi. Mais marcher ça t'évite d'avoir un crosshair placement qui est pété. C'est un principe simple. Sur un stade de foot, par exemple, un truc très très grand, en te mettant un croupi, tu crées un angle d'incidence qui fait que si le mec il est trop près, bah tu vas tirer dans la jugulaire. Et si le mec il est trop au loin, tu vas tirer au-dessus. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de balistique dans Rainbow Six. Si tu te balades toujours au niveau de la tête et que tu tires au niveau de la tête, bah que le mec il soit à 1 mètre ou que le mec il soit à 50 mètres, c'est un jeu, c'est du hit scan on appelle ça. Ah Je sais pas si... C'est très clair. Enfin, je comprends, oui, forcément. Après, du coup, le fait de m'accroupir, ça va. C'est un laser, bah ouais, bah forcément. C'est pour ça que je t'ai dit, arrête de t'accroupir. À la différence d'un CS où je vais te dire, bah vas-y, accroupis-toi, ça a du mal à gérer ton recoil pour le coup. Et un modo, il connaît pas le second degré. Et les chez Copic alors, ça va, tu les maîtrises ou quoi Comme il a fait là Ouais. T'es en toggle ou en hold je suis en toggle. J'ai essayé de jouer en hold et j'arrive pas du tout. C'est très bien, c'est très bien. Toggle, la majeure partie des pros sont en toggle. Le problème, c'est que je fais des belles décales, etc. En chasse au terreau, parce que je sais que c'était terreau, donc euh, le truc, je me prends moins la tête. Mais après, quand c'est pour les faire en game, là, j'ai plus de mal. J'avais pas fini ma phrase tout à l'heure, mais est-ce que tu penses pas que tu confonds un peu vitesse et précipitation Après, enfin, oui, je sais que ce sur Nantelab et TVO, tu dis toujours de, avant de faire des et de etc., de bien faire des décales les gauches gauche enfin, de droite. De, ça ça, de faire un truc propre plutôt, plutôt que de commencer à, à prendre de oui, oui, la oui, merde. Quoi, quoi, L'idée oh, ouais. enfin, étant en fait d'avoir les bonnes bases. Ta mécanique est su, elle est propre. Là, tu viens y ajouter la dimension rapidité. Mais pas le côté dès le début. J'ai envie d'être rapide et au final faire de la merde quoi. Donc je vais je vais arriver ici. Je vais commencer à tirer. Le mec va tirer. Ça va me donner le truc blanc qui va apparaître au-dessus. Je me mets en face de ce truc blanc pour me dire ok il est là. Et avec le son, je me dis, attends, est-ce qu'il est juste à gauche Est-ce qu'il est au niveau de ce mur-là, par exemple Ou est-ce qu'il est dans le prolongement derrière Et c'est le son qui donne la distance, en fait. Tu pourras enregistrer une VOD du coup Tu pourras le faire oui, ou... oui, oui, ouais, ouais. Ok, ok un problème. Euh... Onning, euh, je sais ouais, pas, okay. entry. Euh, est-ce que je joue le diffuse, est-ce que je joue site est-ce que je joue off site Est-ce que tu arrives à déterminer quel est ton style de mm -hmm. jeu En défense, je dirais plus BP, proxy BP. Je suis jamais un mec qui va aller euh, romer, euh, ouais. ça m'arrive mais rarement. Quand ça t'arrive, c'est parce que tu te fais plaisir ou parce que tu sens que les mecs ouais. sont débiles et que en as besoin les, les deux, enfin c'est mm. pas, pas que j'en ai besoin mais je me dis bon euh, en face c'est... Ou alors que justement si je vois que j'arrive pas à jouer en BP que qu'à chaque fois je me fais ouvrir, je me dis bon. Je vais essayer d'aller romer, je m'adapte. Ok. Voilà, on attaque comme je joue plutôt Thermite, euh, Ace être Breacher, ou alors j'aime bien support aussi, Sledge, Zofia. Ton plus gros atout selon toi c'est quoi Je suis vraiment sympathique, je pense. Pour jouer c'est agréable de jouer avec moi. C'est pas le truc qui, euh, qui transpire. Bah en vrai, enfin, je sais pas si c'est un atout ou si c'est pas, mais enfin... Je vais pas me limiter à ok, euh, je, je joue que H, Zofia ou alors je joue que mon Thermite. S'il faut que je joue montagne, je joue montagne. Enfin, je vais, je vais pas être l'heure de personne qui va casser les couilles pour un agent. Quoi. Et tu joues pour la Win. Oui. Je joue très rarement pour euh, le, le fun. Ça c'est un peu par mon défaut, c'est que quand je joue avec mes potes qui sont euh, argent, euh, bah qu'on se péter le je vais les insulter quoi. Je joue rarement pour le fun. C'est dingue parce qu'il y a quand même des trucs que j'arrive pas à percer. Deux comme. Mec, ça fait trois ans que tu joues au jeu. 7 ans, pour être exact. Ouais, enfin tu joues au jeu depuis le début du jeu, quoi. Ça fait un ouais. ou deux ans que t'es passé sur PC, les mécaniques sont pas trop mauvaises. Visiblement tu regardes des streams et tu regardes d'autres personnes jouer. C'est quoi ton temps de jeu par semaine je sais, pas, je sais pas, je dirais une quinzaine d'heures, un truc comme ça. Combien de temps tu mets pour te chauffer ça dépend de mon humeur, des fois je vais y aller sans me chauffer, des fois je vais okay, sur sont top. Mais souvent, bah là par exemple ce matin, ça faisait deux, deux, deux semaines que j'avais pas joué, j'ai fait euh, deux heures de terreau. De temps en temps tu te dis, je vais en enquête. Ouais. Instant. Bah contre ça c'est plus quand je suis avec mes potes. Mais oh, t'es sur voilà, le même compte de... ou t'as un compte poubelle, pote Ouais, euh... non, j'ai je, je, je pas de smurf. Y'a ça aussi qui pose de problème. Bah, wow, si, wow, si wow, tu respectes wow. pas ton compte, c'est chaud quand même, non mm -hmm. Et il faut que... Si t'as si des potes que tu me définis comme étant des joueurs silver, personne ne t'empêche de jouer avec tes potes silver, ok Mais tu sais ce que je vais te dire Ah oui, non mais oui, après oui, bien sûr. Bah, bien faut que t'aies un smurf eh avec sûr. lequel tu vas jouer, c'est ton ouais, brouillon, c'est ton ton je me prends la tête, etc. Oui mais c'est important, parce que c'est la même chose que, non, je sais pas ouais. moi, c'est la même chose qu'à l'école. Si tu considères déjà dès le début qu'il n'y a pas de brouillon et que, tu vas, dois prendre, et que tu fais directement une copie propre, bien sûr, mais en fait c'est par... dans une sorte de feignantise de l'esprit que tu le fais, tu vois ce que je veux dire Mmh. Sur ce là je, je suis totalement euh, lucide sur ça. Du coup, j'ai oui, enfin, c'est je, je suis totalement conscient que c'est pas en jouant avec euh, avec que euh, Silver que je vais augmenter c'est vrai que là non, du coup non, je non, me non, mais, racheter... non parce que y a quand même non mais c'est juste pour te dire qu'en fait il y a quand même un élément qui est assez simple dans la vraie volonté et l'objectif de vouloir monter son grade sans vouloir forcément changer la personne que tu es et devenir meilleur il y a aussi le simple fait de respecter comment ça marche le fait de monter un grade la mécanique mm -hmm. du jeu l'algorithme c'est comme si je sais pas tu vas faire un marathon avec un caillou dans le pied en me disant ouais mais bon c'est pas c'est pas très grave quoi oui euh, je pars avec mais, un handicap tu, quoi tu, tu pars avec un handicap clairement tu baisses ta MMR au final. Il y avait une inadéquation entre le profil du joueur que j'ai devant moi. Là, voilà, on est typiquement sur un caillou dans la chaussure. On en a reconnu un, celui de la sensibilité. Il y a un truc à travailler énormément. Non, te donne pas, t'es en v 2 Joue sur le fait de pas faire de bruit. Là, ils flippent. Là, ils savent pas où t'es. Donc là, ils vont amener des drones. Non, pas de bruit. Genre rien, en fait. Un peu, mais là tu t'es donné. Donc il y en a un qui couvre. Ouais, il y en avait un qui couvrait. L'autre qui était en train de planter dans le corner. C'était pas trop mal hein ouais. quand tu es en 1v2 comme ça. N'hésite pas à euh, vraiment soit dans une logique, Faire oublier. A... ouais, ouais, te fais oublier. Surtout en ce moment, c'est vraiment la méta quoi. Des fois, je vais je vais trop donner 4v5, enfin 4v1, hop, je vais me donner. Ou enfin, des fois, je prends trop la. La confiance, il faut que j'apprenne à me calmer et me dire « Ok, tranquille, c'est pas parce que j'ai fait deux kills dans la manche que je peux rusher comme un toto. » Il enfin, faudrait vrai pareil, que tu joues avec un enjeu, quoi Parce que si tu joues sur mmh. un compte, que tu, oh, tu vois, tu y joues un peu comme ça avec tes potes, machin, et qu'au final vas, tu okay, te dis bah. « Pourquoi pas sortir du P2 » machin, faut que tu te mettes un enjeu en disant ah, « Ok, ce compte-là, euh, ouais, voilà. ah ouais. ce compte c'est que de la win. » Ah ouais Ce compte-là, c'est que de la win. L'enjeu, c'est d'aller chercher le diamant. Voilà, c'est pas un enjeu déconnant. Platinium et Platinum tu vas va. chercher le diamant. Demande pas d'aller chercher le champion. Demande pas d'aller chercher le tot du machin. Mais diamant, t'as les moyens de le faire. Après le mental, euh, bah, c'est comme tout, hein. ça se travaille. Hein. Euh, ça se travaille. Bah, oui. C'est vrai oui. que Rainbow ah, Six c'est un, un jeu qui met le way mental way way. à rude épreuve. Oui. Quand même. Ouais, donc passer à 400, à mon avis. Mais regarde, comme je t'ai dit, le pro settings euh, des, okay. des okay. joueurs pro, tu le vois, ce truc, ça te parle ou pas je, oui, je l'avais déjà vu sur un. Si tu tapes regarder. R6 pro settings sur sur Google, de toute façon, tu le trouveras. C'est le premier là. Point net, ouais. Et check un peu, parce que peut-être que je me gourre, tu vois, mais bon... Euh... Maintenant, DPI, pour euh, le, le premier, 400, 600, 400, 800, 400, 400... Après, faut regarder ce qu'il y a, faut regarder le multiplicateur aussi derrière. Hein. Là, tu es obligé de repartir sur de nouvelles bases. C'est un peu comme si tu réapprenais quasiment à marcher. Fais une espèce de moyenne des personnes que tu trouves comme les meilleurs joueurs, entre guillemets, et en règle générale, ça devrait te donner un truc pas trop déconnant. Bon, en attendant, merci infiniment, Poulet, pour tout. Merci pour le soutien. C'est Et n'oublie pas, j'attends la VOD, tu me l'envoies sur Discord, ok ouais pas de soucis, je t'envoie ça sans... à RP. Ça marche. Bisous poulet, ciao ciao. Bisous, merci encore. Bye.